En fait, ici, Raoul Dufy et André Robert sont toujours là. Bah oh oui, ils font partie de la maison. <rire> en fait, je viens chez eux. Je suis chez moi, d'accord, mais parce qu'ils veulent bien que je sois là. Cet endroit ici est pour moi un lieu puissant. Il est magique puisque j'ai vu deux êtres qui, sans se parler, se comprenaient. Et quand mon père s'est retrouvé seul ici, il a eu à cœur de conserver et d'entretenir l'endroit, même si ce n'était pas facile. Et aujourd'hui, je reprends le flambeau, par le biais peut-être de notre petite association que nous sommes en train de créer. Et j'aimerais bien aussi que dans l'avenir, ma fille, Lydie, puisse également euh, protéger aussi ce lieu. Donc mon père, André Robert, avant toute chose, était un homme secret. Sa vie, c'était ici, dans cet atelier, avec son Raoul. Et je pense que tous les deux, euh, c'était une entité qui vivait ici, inséparable l'un de l'autre et du lieu également. Si je prends un, un outil, un pinceau ou quoi, je sais qu'il a été touché. Je remets la main au même endroit. Même si l'outil a été abîmé, ça peut être un vieux tournevis ou un truc comme ça. Mais le tige je le conserve. Il est incapable de tourner une vis. mais Il a sa présence. Il a rendu service à un moment. Il a été touché par. Et quand mes amis viennent me voir à cet endroit et me disent « C'est fabuleux, cet endroit est chargé, il y a quelque chose ». Eh bien, ce quelque chose, j'aimerais qu'il ne s'éteigne jamais et qu'il qu puisse profiter au maximum à tous ceux qui viendront découvrir cet endroit. Finalement, Raoul reviendrait, il n'aurait qu'à demander qu'on lui présente sa palette, tout est prêt.